Bonjour, bonjour à tous, c'est Nka Junior, autre YouTuber. Donc aujourd'hui, je vous ai dit je vous montrerai comment scanner ces documents. Alors pour les étudiants qui ont du mal à scanner leurs documents, c'est-à-dire à les mettre sous forme PDF, voilà, je vous propose cette application ScanCam, ici ScanCam, vous la téléchargez sur Play Store pour les donc les, les, les Android et donc pour les iPhone pour aller sur Apple Store donc vous le téléchargez et ici ensuite vous irez vous pourrez scanner vos documents que vous pourrez donc mettre ensuite dans vos ça, dossiers Sigor ça peut être aussi utilisé bon par toute toute autre personne qui veut bien scanner ses documents le mettre en PDF donc je vais vous montrer ça pour que ce soit un peu concret je vais vous montrer la pratique donc je vous montre la pratique pour essayer de voir comment ça se passe, comment faire pour le mettre concrètement ces documents, voilà, sous forme PDF. Donc, sans plus tarder, sans plus tarder, donc, je vais vous montrer comment ça se fait. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment ça se fait. Donc, vous allez aller euh, vous allez aller déjà dans votre... Vous allez aller sur votre téléphone, vous allez sur votre téléphone, vous téléchargez déjà l'application. Ceux qui ont déjà l'application, voilà, vous allez dans votre à téléphone moi par exemple j'ai déjà l'application je l'ai téléchargée vous voyez les... donc c'est là vous entrez à l'intérieur pour scanner les documents ça se passe comment c'est aussi simple que possible donc vous entrez dans l'application et puis vous vous allez simplement, si vous avez le document, vous avez déjà, vous avez déjà filmé le document, par exemple dans votre caméra avec votre caméra, et que le document est sous forme de JPJ, donc simplement un, un simple papier, vous voulez le mettre sous PDF. Vous entrez à l'intérieur donc de l'application, et c'est à l'intérieur de l'application que vous allez scanner. Mais vous pouvez également directement scanner, c'est-à-dire vous avez votre document, vous voulez directement le scanner, vous Mettez votre document à la lumière, à un endroit où c'est beaucoup plus clair. Donc, c'est clair. Vous pourrez ensuite directement scanner. -vous. vous voyez, ça sont les options ici. Vous avez les options. Je veux un peu vous aider. Je veux vous aider. Donc, si vous voulez directement importer, là, il y a des documents de personnes qui ont déjà été scannés. Si vous voulez importer le document que vous voulez scanner ici, vous importez. Mais bon, moi, je ne veux pas importer. Par exemple, je vais utiliser importer un document. Vous voyez, je vais venir à importer images. Si vous voulez importer l'image pour la scanner, vous importez et vous scannez. Mais bon, on ne va pas importer l'image, on va directement scanner. Vous venez directement à caméra. Donc, vous mettez votre caméra et vous choisissez votre document. Moi, j'ai déjà choisi un document, par exemple. Une note, par exemple, une note de classe, par exemple. Vous les scannez. C'est juste un exemple. Hein. Vous prenez votre document, vous entrez dans votre caméra et vous attendez. Par exemple, j'ai mon document là, hein, j'ai ma caméra, je vais par exemple scanner le document, vous mettez sur votre document, au-dessus du document complètement. Il faut que ce soit clair. Voilà, il faut que ce soit clair. C'est juste un exemple, ce ne sera pas forcément clair avec pour moi ici directement. Mais il faut que pour vous, ce soit très bien disposé. Donc, vous mettez sur la copie et vous scannez simplement. Vous allez mettre... Voilà. Une fois que vous filmez, vous attendez hein, que nous scan alors se présente comme ça, vous allez essayer de borner les endroits qui ne sont pas euh, bien filmés. Vous voyez comment ça va se présenter. Après vous-même, vous mettez à choisir, à mettre les limites. Hein? Pour bien scanner le document, vous mettez ici, vous faites les limites. Après avoir fait ça, vous mettez, vous voyez la flèche qui est suivante là, vous cliquez sur la flèche suivante. Après, vous avez scanné votre document. Ici, c'est scanné, mais ce n'est pas encore sous forme PDF. Mais c'est déjà scanné. Comme vous avez scanné, vous cliquez ensuite à la flèche. Ici, vous continuez là où c'est en vert. Vous cliquez donc sur « regarder Là, vous avez ce qu'on appelle « Faire ». Vous avez fait ce qu'on appelle « Filmer ». Vous avez simplement filmé votre document. Maintenant, pour scanner, voilà. Pour scanner, par exemple, vous mettez, si je mets « Retraite »,« Continuer », pour le scanner, parce que vous aurez peut-être envie de le mettre très beau. C'est-à-dire, vous avez filmé, vous voulez le mettre à une autre couleur. Hein? Là, c'est scanné, c'est bon. Mais je veux le mettre, par exemple, à une autre couleur. Je peux venir ici. Je veux que je le document soit un peu plus clair, soit un peu plus noir-blanc. Hein? Donc, tout ça, là, par exemple, laisse cette couleur-là, couleur claire. Et je mets OK. Donc, là, c'est scanné. Là, j'ai scanné, mais je veux le mettre sous forme PDF. Pour le mettre sous forme PDF, il faut mettre partagé. Hein? Vous mettez partagé. Vous cliquez sur partager par exemple. Hein? Vous cliquez sur partager. Après cela, qu'est-ce que vous faites vous patientez. Si vous avez cliqué sur partager, vous patientez. Après, vous voyez qu'ici, il y a partager. Mais partager sous forme quoi Sous forme ici, vous voyez en bas, ici, on a PDF. Vous partagez avec... Vous voyez là quand vous cliquez partager, hein, vous faites comme si vous le sauvegardez. Vous le sauvegarder dans votre WhatsApp pour que ce soit en mode PDF. ouais, parce que vous ne pouvez pas le sauvegarder dans un même dossier. Non, non. Sauvegarder -le dans WhatsApp ou dans votre dans votre euh, bloc notes, dans votre téléphone. OK Donc, vous allez ainsi. Après, moi, je vais peut-être le sauvegarder quelque part. Si je vais le mettre chez quelqu'un, je vais peut-être l'envoyer à quelqu'un ici et puis je mets sauvegarder. Et juste pour sauvegarder, vous faites comme si vous l'envoyez à la personne. Et quand sera envoyé, voilà, après être envoyé, vous allez simplement voir le document après sous forme PDF. Donc, c'était juste, juste pour vous montrer comment ça se passe. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour scanner, pour scanner ces documents. Il n'y a pas une autre manière. Et c'est une très bonne application, donc utilisez-la pour scanner vos documents. Donc, merci d'avoir regardé et portez-vous bien. This is my story of